Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous proposer une petite présentation de Art Journal. Alors c'est pas du tout quelque chose qui esthétiquement euh, j'apprécie ou qui sont dans mes goûts, même si c'est moi qui l'ai fait. Euh, mais je vais vous montrer quelques techniques, pourquoi aussi j'ai fait euh, ce Art Journal. Euh, bah pourquoi tout simplement je vais commencer par ça, c'est parce que j'avais vraiment envie de retrouver euh, plus de créativité et, et de me mettre au défi. Euh, de pratiquer sur des choses dont j'ai pas forcément l'habitude, dans des styles euh, dont j'ai pas l'habitude, et d'utiliser aussi du matériel qui me reste d'il y a longtemps quand j'avais fait des tests. Alors le système que j'ai euh, utilisé, employé, c'est le système disc bound. Donc ce sont des euh, petits disques en plastique comme ceci. Donc, je vais vous en montrer d'autres. Voilà. Si vous en prenez un gros pack. Dans pas, pas de marque, euh, c'est pas cher du tout et euh, je vais faire quand même pas mal de, de reliure avec donc ça ressemble à ça tout simplement. Euh, par contre, il va vous falloir soit une perforatrice, alors c'est mushroom, champignon, une perforatrice champignon, soit utiliser un système plumeau. Euh, mais qui va permettre de fonctionner sur d'autres euh, supports. Par exemple, cette perforatrice de chez Craftelier, elle est intéressante parce qu'elle a euh, 9... Euh, oh, il y a un petit fochis là, peut-être hein. Elle a les 9... Euh, jusqu'à 9 anneaux. Là, je crois qu'il doit y en avoir 8, c'est du à 5. Voilà. C'est du à 5, il y en a 8. Et en fait, ça correspond au Happy Planner, les plus grands modèles, les plus grands modèles ont 9 anneaux. Euh, donc pour vous donner une idée, c'est euh, assez grand, c'est quasiment du, du A4, je pense, euh, ces grands modèles-là. Et puis, euh, donc, voilà. J'aurais dû le vider d'abord. La, la forme des trous, pardon. Hop. Donc c'est mushroom, euh, champignon. Voilà, ça fait des trous comme ça. Je vous montre. Côté perfo. Voilà. Ça, ça va permettre de pouvoir glisser les feuilles sur euh, des équivalents d'anneaux en fait, mais qui sont donc des disques. Et le système en anglais s'appelle Disc Bound. Enfin, souvent ça va être Happy Planner, mais c'est euh, la marque Mambi, My, My Big ID. Euh, Là, là j'avais bricolé, bon, c'est pas dans le bon sens, j'avais bricolé deux couvertures en vitesse qui sont très, très alignées depuis, parce que forcément, je m'en sers souvent. L'intérêt, c'est de pouvoir faire ça. On va pouvoir enlever la feuille et euh, la changer de place ou euh, modifier ou changer les anneaux euh, pour de l'esthétique et la remettre en la glissant. Tout simplement. Donc là, ça permet, euh, pour un art journal, si c'est ce que je voulais faire, euh, de pouvoir retirer euh, les feuilles très facilement sans avoir à ouvrir d'anneau euh, et puis pouvoir les remettre ensuite. Donc là par exemple euh, j'ai utilisé de la peinture acrylique, euh, du guesso. Euh, le guesso c'est une, une pâte de texture euh, par défaut blanche qu'on peut aussi colorer. Euh, du, ça c'est <rire> un emballage plastique de grignotine. Ça fait des mois que je l'ai sur mon bureau perso parce que c'est un souvenir en fait, je voulais le conserver. Une attache parisienne, de la peinture, un brossage, etc. Euh, là, j'ai utilisé euh, le fait de déchirer les feuilles. Ça fait des lignes pas droites. Moi, je fais très euh, massicot, bien droit, tout clac-clac. Euh, et du coup, c'était aussi un défi de travailler sur le papier euh, que je déchire, au lieu de découper proprement massicot. Euh, et puis, dans un style euh, un peu plus euh, vintage que d'habitude. Euh, ça, c'est fait au stylo blanc, sur fond noir. Ça par contre c'est quelque chose que j'aime bien. Je pense que je le referai de faire blanc sur noir et pas que noir sur blanc euh, parce que je trouve ça c'est euh, le rendu assez sympa. Bon là il y a du collage, de la peinture, de l'aquarelle. Ça c'est des, des chutes de, de feuilles de prise de notes. Euh, ça c'est de l'encre, du tampon. L'appareil il y a des encres, des stickers qui sont mélangés. Euh, le blanc c'était du Wink of Stella je crois, il y a eu des projections, enfin ouais, l'idée c'était vraiment de euh, chercher un maximum de, de, de manières de travailler les choses. Ça c'est plus mon style habituel, pas les gros formats euh, de personnages mais dans l'univers assez euh, clair. <rire> J'aime visuellement assez bien ce genre de choses. Mais justement là ce que j'ai essayé de faire c'était euh, charger beaucoup plus la page que ce que je l'aurais fait instinctivement. Euh, ça pareil, j'ai travaillé sur l'aspect un peu euh, abîmé, euh, sale du papier, euh, dégradé. Donc euh, pareil, vintage, c'est pas du tout des choses que je fais habituellement. puis des stickers, euh, parce que j'en ai que je voulais utiliser des euh, chutes de papier dans des couleurs que j'ai pas l'habitude de travailler. Euh, bon, ça c'est de l'embossage à chaud. Euh, c'est un tamponnage avec une poudre embossée euh, dorée. Donc, j'ai fini ma poudre embossée dorée. Et ensuite, on prend un heat gun, donc un pistolet euh, chauffant à chaleur. Et on, la poudre vient fondre. Et puis, une chute de. Parfum d'intérieur. Vous allez voir qu'aussi que dans, dans nos déchets, mine de rien, il y a des trucs qui sont très très beaux. Alors, souvent, plus souvent, les, les bougies, les parfums d'intérieur ont une esthétique euh, qui va me plaire à moi. Mais euh, vous prenez des cartons d'emballage, vous prenez du papier craft de d'une livraison de nourriture. Uh, il y a plein de choses comme ça qui sont uh, vraiment réutilisables et très sympas. Uh, ça c'était les Spectrum. Donc, Je voulais essayer. Uh, il s'avère que ce n'est pas vraiment uh, des bons outils uh, pour moi parce qu'ils sont trop colorés. Je préfère travailler. Uh, on va avoir du noir vraiment intense et du, uh, du bleu qui va être vraiment très sombre uh, naturellement. C'est ça sur papier blanc hein, donc uh, on a quelque chose de très intense. Uh, pourquoi pas, mais c est, c est, je ne suis pas très sombre en comme couleur. Là, je voulais travailler un petit peu euh, les dots, les points, les ronds, les cercles. Les, en mélangeant, donc il euh, y a du marqueur, euh, ça a été mouillé aussi. C'était de l'alcool, j'ai essayé de mélanger de l'alcool et de l'eau euh, aussi pour faire des taches. Et puis euh, des stickers. Voilà, il y a du, du papier. Ça c'est une aquarelle euh, juste à la main tout simple, euh, avec un petit coup de masking tape pour euh, voilà, faire comme si comme si elles étaient retenues. Euh, la petite abeille, <rire> je vais plus de temps sur la toute petite abeille là que sur l'ensemble de la page. Pas logique, mais c'est pas étonnant de ma part. Focus sur cette abeille. Euh, prendre le temps de buller, là c'est vraiment. Euh, ce qui m'intéressait, c'était pas de faire la déco, l'écriture ou masking tape c'est de travailler les bulles en fait, de faire les ronds euh, et les dégrader notamment parce que dès que c'est sphérique j'ai beaucoup plus de mal à faire mes dégradés. Euh, mais je suis plutôt contente. Ça je voulais remplir entièrement la page. J'ai eu des retours assez sympa dessus, euh, pas mal de personnes qui ont aimé euh, ce type de choses. Euh, moi à faire j'ai trouvé ça plutôt agréable. C'est assez facile de rentrer euh, dedans d'aller vraiment dans le, la concentration, euh, de faire des formes très simples au final au départ. Par contre, pensez bien, euh, j'avais un feutre qui supportait euh, l'eau et l'autre non. <rire> Essayez de prendre des feutres qui supportent l'eau. Du coup, euh, si c'est à refaire, je travaillerai en première étape avec le euh, feutre dont je sais qu'il supporte l'eau et après, si besoin, je ferai le remplissage là. Euh, et des traits pour surligner, parce que c'était le plus gros en fait, le plus épais qui ne supportait pas l'eau, après et pas avant. Je pense qu'un moyen de le faire c'est aussi euh, de commencer au crème papier ou euh, porte mine, et ensuite de passer au stylo si vous ne, ne savez pas s'il si supporte l'eau. Euh, donc j'ai utilisé des aquarelles vertes pour l'essentiel avec plusieurs verres différents, des verres mélangés, ça ça doit être un terre de sienne, et euh, là on voit du violacé sur certaines feuilles, euh, ici c'est vraiment du violet, mais ici en fait c'est euh, cette fameuse encre qui dégorge, euh, qui m'a fait un ombrage euh, légèrement euh, mauve, et bien en fait j'ai utilisé volontairement, euh, j'ai essuyé mon pinceau sur cette feuille-là pour la faire en reflet vert et mauve Ça, c'est vraiment quelque chose qui est agréable à pratiquer, et euh, je pense que sur des fonds euh, de cartes, de scrapbooking, de art journal, euh, de bullet aussi, pourquoi pas, mais faites attention euh, si un petit peu de papier supporte l'eau. il faut quand même qu'il y ait une certaine solidité. C'est très agréable à faire, très absorbant. Euh, et puis là, vous voyez des zones blanches, euh, je pense qu'on peut les faire au liquide de masquage, mais moi j'ai beaucoup de mal avec le liquide de masquage. Il n'y a jamais fallu faire euh, ce que je voulais. Euh, j'ai pris du crayon blanc tout simplement, et sinon, euh, si vous n'avez pas de crayon blanc, vous pouvez prendre du tipex euh, en stylo, par en dérouleur, et puis faire des petits points, des petites, euh, des petits points ou des petits traits. Faut parler, et, et les points des cactus. Euh, oui, c'est des cactus. Donc là il bah, y a du masking tape, il y a du papier euh, rangé dans le masking tape mais c'est en plastique, il y a des chutes de. Euh, entre euh, c'est ce qu'on appelle du peel-off. ça. Alors on va avoir surtout essentiellement, je vais prendre un paquet, vous montrer plus le modèle. Pour... Alors, ça c'était euh, les chutes en fait de ce peel-off. C'est-à-dire que ici.. On a la partie qu'on est censé utiliser. Hop, on prend et puis on va le, le positionner. Et en fait, entre ces parties-là, on a des, des restes des chutes, mais en fait, elles sont tout aussi utilisables. Euh, le plus souvent, ce qu'on va trouver, euh, ça va être des lignes, droites ou pas. Vous en trouvez aussi dans le matériel pour nail art. Donc, euh, vous savez, c'est les manicures avec euh, les, les décos sur les ongles. Les couleurs les plus courantes et les plus faciles à trouver, c'est doré et argenté. Euh, vous pouvez prendre une seule feuille ou deux pour tester. C'est vraiment euh, quelque chose que j'ai énormément utilisé en carterie parce que. Euh, alors, pas forcément des gros motifs, c'est pas forcément les plus intéressants. Alors, ceux-là, je les aime beaucoup. Par exemple, j'en ai plusieurs planches d'avance. Euh, ce sont des, petits, euh, des petites formes un peu euh, ondulées. Ça devrait être pas mal. Non Et on va prendre une de ces lignes. On peut faire par exemple le tour euh, d'une illustration sur une carte, le tour d'une carte. Ça peut venir euh, finir un matage. Alors, le matage, c'est le fait de mettre une euh, feuille cartonnée derrière. Euh, là, là, par exemple, on dirait un matage. J'ai fait le matage en masking tape. Derrière cette carte-là, on voit une autre couleur qui vient l'englober l'encadrer la mettre en valeur c'est ça le matage et du coup par exemple on peut mettre aussi ces petits peel off à la frontière donc on a un cadre qui est encore encadré on peut aussi les utiliser en fond ouais. comme là ça je vous ai fait une vidéo sur celui-là euh, avec euh, du masking tape et euh, l'aquarelle métallisée bah ça, c'était les Spectrum encore. J'ai réussi à l'utiliser en forme euh, lactée, mais c'est vraiment pas des, des choses que j'aime. J'ai été contente de travailler en, en sombre, d'avoir réussi à le faire, mais j'aime pas. Euh, là, on a encore du papier déchiré, de l'embossage à chaud, euh, des papiers motifs, euh, des cartes qui me restaient. Ça fait des années que je les avais. Je crois qu'il y a du magazine Flow, notamment du paper book. Ça, ça peut être un truc euh, très intéressant. Euh, pour avoir du papier euh, pas très cher et euh, avec beaucoup de motifs, si vous débutez et vous savez pas trop quoi choisir. Il euh, y a des blocs de papier qui se vendent comme ça, mais euh, sinon le paper book de flow F-L-O-W, euh, qui mettent en vente je crois une fois par an, c'est plutôt en début d'année vers janvier je crois. C'est vraiment intéressant. Et ça c'est un motif de papier que euh, j'ai découpé au motif de la enfin, feuille ici on voit qu'il y a encore euh, c'était un motif de ce type là, donc euh, voilà. Puis du papier déchiré, des choses comme ça. Je voulais vraiment euh, tester donc, voilà, des, petites, euh, des petits points euh, et tout. Là, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir cette euh, disparition. Euh, je voulais euh, travailler avec euh, une idée de. C'est un tampon. C'est un tampon de répétition de motif, mais avec un motif qui est plus ou moins prononcé. Donc j'ai tamponné en dehors de la page pour enlever l'excédent d'encre. Et là j'ai repassé euh, au feutre le motif pour qu'il ressorte encore. Et euh, ici j'ai flouté les couleurs avec l'environnement euh, pour qu'il soit plus ou moins euh, à part J'avais envie de voir ce que ça donne. Euh, ça pareil, je vous avais fait une vidéo dessus avec euh, tampon et dice et là, là pour le coup, on est vraiment euh, très proche de ce que j'aime bien faire en carterie, avec euh, des choses très claires, très blanches, euh, des lignes simples, euh, clean and simple, le style, ça j'aime beaucoup. Euh, là, on retrouve un style un peu vintage, ça c'est du perfect pearl comme, euh, comme technique, comme poudre, comme matériel. Je voulais revoir un peu et pareil avec un aspect vieilli. Là, on n'est pas sur du papier directement, on est sur euh, une feuille qui a été euh, passée au gesso. Next. Euh, là, c'était mon gros défi, c'était euh, avec de la peinture à l'huile et en fait, ça s'est pas très bien passé. Euh, donc maintenant, je suis sûre que je ne vais plus jamais travailler la peinture à l'huile. Première raison, ça pue. <rire> Non mais chacun ses goûts. Mais franchement, la peinture à l'huile, l'odeur m'a insupportée pendant trois jours. Euh, le deuxième souci, c'est que ça a mis une semaine à sécher. Ça a été... J'ai détesté travailler la peinture à l'huile. Je me suis demandé, mais tiens c'est bizarre, mais... mes tubes, je sais pas pourquoi, ça fait si longtemps que j'en suis pas servi, J'en avais ouvert un et j'y avais pas touché depuis au moins 5-6 ans. Ah bah maintenant je me souviens pourquoi, parce que ça pue, parce que ça met trois plans, à sécher, parce que c'est galère à nettoyer les pinceaux derrière, c'est pas du tout un matériel pour moi. Après, pour d'autres personnes, ça sera très adapté, notamment parce que comme ça met très longtemps à sécher, ça veut dire qu'on peut retravailler, retravailler, retravailler pendant des jours, on peut revenir sur le truc. C'est pas une bonne chose pour moi. Du coup là je voulais vraiment faire un, comme un marbrage et travailler dans la matière donc j'ai fait ça, euh, travailler au couteau et tout. Euh, finalement je l'ai recouvert parce que c'était trop prenant et puis c'est très sombre hein, ce que j'avais choisi comme couleur. Euh, bon, j'ai fait des collages, alors mon défi c'était un peu de travailler des matériaux euh, vraiment euh, inhabituels pour moi donc mis à part ça que j'ai découpé dans un truc de papier que j'avais reçu. Il euh, y a de la... du reste de moustiquaire <rire> blanche euh, découpée. J'ai tiré les fils aussi pour que ça ait un aspect euh, usé et moins euh, droit. Du papier. Euh... Donc, c'est un bouquin qui est vraiment très mauvais. Hein. J'en ai, ai déchiré deux comme ça. Euh, je ne pouvais pas les mettre à l'arbre à l'hiver, <rire> c'était catastrophique. Je pouvais les mettre dans les mains de quelqu'un d'autre. Euh, généralement les livres que j'aime pas je les mets à l'herbe à livre après usage mais il euh, y en a certains quand je les trouve dangereux euh, non ils partent à la poubelle je les recycle genre pour ça quoi. Et du coup j'ai fait ça avec trois bouquins, je c'est pas possible non c'est pas possible il <rire> euh, y a un tamponnage ici en fond aussi, euh, en brun alors ça par contre j'ai trouvé ça sympa parce que c'est très discret, ça se fond bien dedans mais en même temps ça apporte un, comme un petit côté texturé euh, et puis ça c'est du papier de soie donc commande. Regardez ça, mis un peu de, mis tout petit peu de paillettes. Euh, et puis ça c'est des... <rire> des décalcomanies mais en fait elles datent des années 70 avant qu'on ait tous les logiciels informatiques pour l'architecture. Et j'ai trouvé ça dans un magasin de Beaux-Arts qui gérait ça parce qu'en fait ils se sont rendus compte qu'ils avaient ça dans leur stock. Et que c'était absolument plus vendable parce que euh, c'était des choses qui servaient aux architectes avant pour reproduire des motifs. Euh, mais bien entendu, maintenant ils ont des, des ordinateurs, les architectes. Donc, <rire> donc ça ne servait plus à rien, personne n'en voulait. Et ça coûtait assez cher à l'époque. Euh, et puis bah, du coup, comme euh, plus personne n'en voulait, bah, ça n'allait plus rien. Euh, J'ai récupéré ça à pas cher. <rire> et c'était je bien j'ai plutôt bien aimé le faire et du coup euh, j'étais contente euh, de pouvoir utiliser Spectrum pour un projet que j'ai bien aimé. Donc c'est un tamponnage euh, pour les personnes qui connaissent déjà donc bien sûr c'est euh, Gorgeous euh, la marque Santoro. Euh, les Spectrum sont quand même assez difficiles parce qu'ils mouillent beaucoup et euh, là par exemple le haut du ballon euh, à bavouiller euh, je ne reprendrai pas ce produit mais voilà, je vais essayer de les finir. Il faut juste que je trouve des choses très foncées à faire. Ou alors euh, je, je, je mettrai une goutte de produit à côté et je prendrai un pinceau aquarellable pour euh, transférer et avoir quelque chose de plus euh, dilué. Donc ça, tout ça c'est de. de le reste, tout le reste c'est de l'aquarelle. Euh, sauf les étoiles. Si c'est de l'aquarelle mais métallisée. Alors là je voulais juste revenir sur quelques petits détails, la robe elle est effectivement dégradée à ce point là, donc là je suis vraiment contente de mon dégradé, et surtout les bas, parce que je, je fais des dégradés qui sont souvent pas assez prononcés quand je m'éloigne du, du truc, et je me dis mince j'aurais bien voulu que ce soit plus prononcé qu'un dégradé, et là j'ai vraiment bien aimé cette euh, ligne de lumière et d'ombre, euh, je suis contente de cette, de cette ligne-là. Bon, Elle a peut-être un peu de coupe rose, mais j'aime bien les joubilles roses. Et souvent, ça donne un peu de volume, et euh, c'est un petit détail euh, qu'on oublie souvent. Donc là, on se retrouve beaucoup plus dans mon style habituel. Euh, des découpes, euh, donc ça, c'est fait avec des dyes. Donc du papier euh, vellum un peu transparent, avec du foil. Donc foil, c'est le côté euh, brillant métallisé. Et puis des mots, euh, que j'ai imprimé euh, sur des étiquettes transparentes et que j'ai collé. Donc aimer, partagé, créer. Et ça, ce sont des perfos. Il euh, y a trois fois le même motif dans deux tailles différentes. Oui, c'est ça, il y a deux tailles différentes, trois fois le même motif. Et en fait, elles sont empilées les unes sur les autres. Ici, il y a un décalage et du coup, ça permet vraiment de faire des jolies petites fleurs en volume. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Et, euh, et je suis contente d'avoir euh, ouais, renoué, refait un peu euh, euh, ce genre de choses. Ouais, voilà, on a toujours pas de Hop. Euh, Ça c'était uniquement de l'aquarelle et ben, les fameux euh, feutres où j'avais encore oublié <coughs> que le plus gros il bavait. Du coup euh, voilà, j'étais partie dans un truc occupé tout l'espace comme défi parce que si je m'écoute, euh, la moitié sera bien vide, elle sera blanche. Okay. Occuper tout l'espace et euh, reprendre une idée. Donc c'était là sur l'idée de la fleur, c'était un peu mon, mon défi de ce jour-là. Et euh, bah, j'ai toujours eu le, encore eu le problème du, du feutre, euh, c'est pas forcément, c'est trop gros pour moi, c'est un, un peu trop années 70. Euh, mais bon, il y a des trucs que je trouvais sympa quand même. Euh, celui-là je crois que je vous ai montré. Euh, J'ai rajouté de l'embossage chaud tout autour. Euh, oui je voulais montrer parce que c'était pour l'effet vitrail. Donc là ça a bien séché. On voit que j'en ai pas fait sur la rose qui est euh, mate au point de vue de l'aquarelle. Et euh, même s'il y a cet effet euh, avec le motif vitrail, voilà, et là on voit bien le brillant et le volume sur le papillon. Et ça, c'est le glossy accent. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai bien aimé faire et euh, qui est tout, presque tout à fait dans mon style. Là, c'est la fameuse pâte euh, équivalent Gesso, mais euh, beaucoup moins lisse, beaucoup moins euh, fluide. Elle euh, raccroche. Je ne sais pas si vous l'entendrez euh, à la vidéo, mais... Voilà, ça raccroche, c'est granuleux. Euh, avec de la maïzena et du coup, au niveau de la couleur, on voit qu'elle est légèrement crème, plus que le papier en tout cas. Euh, J'aime pas trop manipuler ce genre de pâte parce que <rire> c'est cracra, ça fait des trucs autour. Euh, Puis douée comme je suis, euh, je suis bien contente si euh, ma spatule et mon pinceau, je ne je l'ai pas balancé par terre en foutant de la pâte partout. Ou si un chat n'a pas sauté dans le pot, enfin bref. Euh, c'est un petit peu compliqué pour moi ce genre de choses euh, mais là on avait vraiment un bel aspect bien lisse bien, euh, enfin pas lisse mais euh, régulier et géométrique et avec un presque ton sur ton qui faisait que ça me convient bien alors ça vous verrez dans les trucs de loisirs créatifs ah bah tiens justement voilà, c'est ça qu'on fait avec les... merci c'est pour ça que c'est pratique euh, vous verrez dans les magasins de loisirs créatifs, vous aurez des petites gouttes euh, comme ça qui se vendent, euh, souvent elles sont assez chères, euh, là j'ai trois tailles je crois, trois tailles possibles, celle-là, celle-là et celle-là, et en fait ce sont des boutons de protection de meubles, euh, c'est du caoutchouc, c'est du plastique mais c'est transparent et en fait je me suis dit bah, ça fait des bonnes petites gouttes d'eau, euh, c'est impeccable. Là, y a un tamponnage et puis euh, ici bah, des dyes et euh, euh, sur un papier de fond et là on a l'aquarelle le matage en turquoise euh, j'adore le turquoise donc c'est vraiment une couleur que dès que je peux l'utiliser j'utilise et avec ce, ce petit hérisson les personnages sont vraiment très très très beaux très mignons euh, de ces petits hérissons j'ai rien j'ai rien j'ai pas de kiff particulier pour les hérissons mais mais ces personnages-là sont très réussis, ils ont l'air quelque chose de très sympathique. Et puis ce papier Vellum aussi ici qu'on retrouve en feuille, avec des points en foil, les faux i donc métallisé, qui est découpé en forme de tag. Voilà. Alors ça c'est des coloriages que je mets en vente sur mon site, synony.com, et c'est un des coloriages que j'avais fait tout simplement il y a aussi un dégradé j'ai pas utilisé d'eau euh, là c'est vraiment du dégradé pur euh, au crayon de couleur aquarelle au crayon de couleur aquarellable euh, si j'utilisais de l'eau pour la partie euh, sombre Hop, celui là j'ai vraiment bien aimé euh, le faire et surtout voir le résultat euh, donc c'est pareil c'est la pâte euh, guesso fait maison avec euh, deux couleurs euh, et un effet un peu. Il pas, pas très réussi comme dégradé, mais bon voilà. Il y a un tampon euh, abeille et j'ai marqué euh, Bi-Happy. petite blague, même en anglais ça marche. <rire> et euh, ce que j'aime bien, c'est ces répétitions de motifs géographiques, je trouve ça assez euh, sympa et notamment pour des fonds de cartes, je pense que c'est quelque chose que je vais vraiment euh, reprendre. Mais il faut que je trouve un oui, moyen de travailler le gesso un peu plus proprement. Euh, ça pareil, c'est un des coloriages que je propose en euh, vente ça un pack, hein, donc qui, tous les coloriages qui, qui arriveront après ils seront dedans. Là aussi c'est euh, Gesso, mais avec 3 tonnes de couleurs. Il y avait beaucoup de peinture dedans, de teinture du coup. Euh, et puis euh, deux de tamponnages, je l'ai en, en deux tailles parce que j'adore les bouquins, je suis tout le temps en train de lire. Euh, et j'offre aussi des marque-pages, du coup euh, c'était un motif qui me plaisait bien... Euh, à offrir et j'aimais cette euh, cette manière de se répondre, d'avoir deux fois le motif mais dans deux tailles différentes comme s'il y avait un, un zoom quelque part ou euh, quelque chose qui devient plus grand plus petit euh, et cette couleur euh, assez sombre et puis euh, la petite pointe de, de, de lumière avec euh, ce rond euh, argenté et il y a un petit bouquin euh, euh, en autocollant mis dessus. Mais j'ai pas pris le temps de les coloriser parce que finalement j'avais plus envie j'avais fini ce projet-là quoi. Là, Là c'est pareil, c'est un décoloriage. Alors ça, ça a été dur, ça a été très dur pour moi à faire. Euh, je voulais quelque chose qui pourrait servir, pas forcément de base à du steampunk, mais je voulais quelque chose qui, euh, qui soit abîmé. Et euh, effectivement, je, je, je, je, franchement je suis contente, j'ai bien réussi, mais j'aime pas du tout. Hop voilà, c'est euh, du gesso. Il euh, y a de la colle, il y a de la peinture. C'est de la peinture en blanc. Y a, ça, c'est de la colle en fait que j'ai brûlé euh, et fait fondre et brûler, et fait euh, buller au heat gun pour avoir cet aspect là. Et là, pareil, il y a du gesso et de la peinture euh, pour et de la colle. Pour avoir cet aspect tache de rouille et au, au toucher, on a vraiment l'aspect piqueté, euh, tac tac tac tac, griffé, piqueté de rouille. Euh, du coup, ça a vraiment bien marché. Il y a un tamponnage euh, blanc délavé ici, on voit une des, une des roues et j'ai écrit euh, aussi euh, au crayon blanc, euh, mais c'est exprès que ce soit euh, pas vraiment visible ou difficilement visible. Il euh, y a peut-être de l'encre aussi mmh. sur les bords, euh, mais c'est surtout peinture. C'est surtout, euh, surtout de la peinture, surtout euh, de, la, de la peinture de la colle et, et un, un retravail au heat gun pour avoir cet aspect euh, euh, bulé <rire> qui gratte et tout ça. Donc, c'est pas du tout quelque chose d'agréable pour moi, mais je, je suis contente parce que ça fait vraiment euh, l'effet euh, abîmé que je veux. Euh, Celui-là, je trouve que j'ai pas du tout réussi. C'est pareil, c'est un travail au guesso. Euh, ça a bavé ici. Je me suis dit, bah, quitte à ce que ça ait bavé, je vais réutiliser le spectrum euh, pour faire un aspect. bon. Euh, j'ai pas aimé le résultat. Euh, C'était pas trop mon truc. Ça, j'ai bien aimé ce coloriage. Euh, donc, c'est pareil, le coloriage. Et puis, euh, le tout dernier, c'est au sein d'une palette. Je me suis dit, bah, pour conclure euh, ce Art journal. Euh, on pourrait faire quelque chose dans une palette, et puis du coup, voilà. c'est plein de nuances de bleu. Il y a ça, c'est de l'aquarelle. Il y a plusieurs fois de l'aquarelle. Il y a du guesso, du guesso et de l'aquarelle. Euh, des surligneurs aussi. Euh, différents bleus. Là, il y a un peu de. Euh... Oh, Je sais même plus ce que c'est. Enfin, bref. <rire> un peu de, de, de différentes encres aussi, c'était cette idée de, de richesse du bleu, il y a du masking tape euh, et puis des de différents supports, j'ai pas mis de papier bleu, mais voilà, c'était cette idée-là. Et du coup, ce qui est intéressant avec ce système-là, c'est que vous prenez votre page, vous l'enlevez, vous la remettez, euh, vous pouvez travailler complètement en dehors du carnet facilement, euh, tout en ayant un système de fixation. Et puis, euh, vous pouvez changer les anneaux en mettre des plus grands. Euh, c'est une variante possible aux, aux anneaux euh, métalliques qu'on ouvre et qu'on referme. Euh, sachant que quand même, euh, ce n'est pas forcément des trucs à enlever et, euh, et remettre euh, très souvent parce que ça s'abîme autour. Voilà. Mais voilà, je trouve que c'est un truc intéressant. Ça fait des cadeaux sympathiques aussi parce que, euh, par exemple, pour des blocs notes euh, on note la liste de courses. Euh, moi systématiquement dans mon bloc-notes, j'arrache les pages. Au bout d'un moment, il y a des pages qui sautent, il y a beaucoup de bordel, et puis pas, ça ne fait pas forcément très propre. Et ça peut gêner certaines personnes d'arracher les pages. Euh, du coup, euh, ce système-là, bah, voilà, vous avez euh, rempli vos deux pages, ça ne vous intéresse plus, euh, bah, vous enlevez la page. Euh, ça peut être aussi euh, de garder une petite version sur soi et euh, de transférer, parce que là on a vu des petits anneaux, mais il y a des moyens et des grands, que je vous montre tout de suite. Donc voilà. Ça ce sont des petits anneaux, ça ce sont des moyens. Alors il y en a certains qui ont des, des trous, des motifs dedans, donc là ce sont des petits cœurs. Et le motif licorne et le motif sirène et ça ce sont des grands anneaux donc vous imaginez le nombre de tâches que vous pouvez mettre là dessus euh... et... à sortir ce sera plus simple ah, voilà on n'est plus sur la même euh... sur le même diamètre on peut mettre beaucoup plus pour stocker par exemple parce qu'à trimballer c'est quand même lourd et pas forcément très pratique et en stockage, du coup, vous passez, euh, vous passez du petit au grand ou, euh, ou au médium, etc. Là ce sont que des versions en plastique. Il ne faut pas se cacher, c'est vraiment vachement beaucoup moins cher. Euh, de plus ou moins bonne qualité. Il y a aussi des versions métalliques et donc euh, avec ou sans trou euh, à motif, il y a des cœurs, des étoiles, des ronds dans le rond, euh, puis sûrement d'autres choses euh, que je ne sais pas. Donc voilà. Bah, J'étais très contente de vous montrer ce art journal et je vais en recommencer un autre mais dans un autre style. Je pense que je vais utiliser ce bloc euh, de chez Action et faire quelque chose de beaucoup plus simple. Euh, C'est du 120 grammes en espérant que ça me suffira si je veux faire un peu d'aquarelle dessus. C'est plus compact, ce dont j'ai besoin pour l'instant. Euh, mais je reprendrai ce système là parce que j'ai vraiment trouvé ça très pratique. Euh, et puis là, les feuilles utilisées, c'est des feuilles aquarelles qui me restaient de moult, euh, que pour la plupart j'ai découpé format A5 à peu près. Et puis il y a quelques feuilles euh, euh, qui sont euh, comme ça, donc pas aquarelles. Euh, c'est du 120 g pour imprimante. Euh, vous pouvez prendre ce que vous voulez, je vous déconseille euh, le papier craft tout simple parce que c'est beaucoup trop fragile, ça ne supportera pas ce type là. Mais voilà, grosso modo, faites-vous plaisir. Moi j'ai une préférence pour les blancs euh, bien blancs, mais ça ne se trouve plus des masses. Euh, la plupart des papiers vont être euh, dans des crèmes plus ou moins marquées. Et voilà, vous pouvez prendre du papier blanc, du noir, du craft, ce que vous voulez, quoi. Donc, des... ou des blocs euh, déjà, euh, déjà montés. Et euh, voilà, ajoutez, virez des pages comme c'est possible, bah j'espère que ça vous a plu, et je vous souhaite une bonne journée, et puis surtout, plein de créativité dans vos vies. Salut